Yo les jeunes c'est Tipex. j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo découverte de Medic Pacific War, un jeu développé par Hypnotic Hunts et édité par Games Operator et Playway. Dans ce jeu nous incarnons un médecin américain pendant la guerre du Pacifique et nous devons tout simplement sauver les vies de nos frères d'armes, une tâche qui ne sera pas simple car il faudra s'appliquer à bien réaliser les soins et prendre parfois des décisions importantes comme par exemple laisser mourir un compagnon qu'on pourra difficilement sauver, pour en sauver d'autres. Bref, sur le papier, le jeu a l'air bien sympa, et nous allons donc voir comment tout ça se joue. Je tiens quand même à préciser que ce que vous allez voir n'est pas la version finale, même si on devrait s'en rapprocher. Concernant la date de sortie, il est annoncé pour 2021 sur Steam, on verra bien s'il sort ou pas cette année. Mais sans plus attendre, je vais vous laisser avec du gameplay. On commence donc par le prologue qui nous envoie directement à Pearl Harbor. Bon visionnage feeling that something just doesn't feel right like something bad is gonna happen this was our time of being in love with life we were young with dreams and plans thoughts about the future studied to become real soldiers but all we really wanted to do was act someone once said To everything, there's a season, and a time for every purpose under heaven. A time for peace, and a time for war. <laughs> to save wounded people our friends our family they needed us they needed their heroes and it was time to act as one come on man let's move they need us there d'aime sergent sir did you see those planes est-ce que vous avez vu ces avions Ouais, c'est les Japonais Oh merde Holy Ils nous attaquent En tout cas les amis, c'est la première fois que je vais jouer à un jeu où je suis uniquement médecin, que je n'ai pas d'armes. Et donc euh, éventuellement je ne ferai pas de tir-fratricide. On va soigner nos camarades. Ok sergent. Il y a quelqu'un de blessé sergent. On va t'aider on va t'aider. Oui oui chef mon sac est mon sac est vide. J'ai dû perdre mon matériel mes soins en sautant du bateau. Donc là on va chercher, euh, okay, let's go. on va chercher des soins là. Oh là là là. Donc en haut, ouais, j'ai la boussole avec okay, de l'objectif. Ouais, j'ai vu l'ambulance, ouais. attention. Oh là, là là là. Merde. Sergent. Oh my. John. John. Non, oh, moi aussi, no. je vais me faire canarder. Oh, ok. Bon oh. faut très attention Putain John Argent. No, no. Celui d'un inconnu il This est mort Vous pouvez soigner euh, Notre camarade Comment tu t'appelles toi Jack Ok je t'inspecte Bon j'ai déjà vu un peu tout ça Et Un petit tuto là alors il faut que j'utilise la souris pour trouver où est la blessure. Donc on peut voir que c'est sa jambe gauche. C'est un type de blessure tir. Et euh, bleeding speed. Donc euh, c'est la perte du sang. La vitesse de la perte du sang. En tout cas c'est ce que je comprends. Et de 7. D'accord. Ensuite qu'est-ce qu'on doit faire Donc, Je regarde dans le sac. Et que je prenne des gauzes. Les gauzes. Donc on peut voir que... Ça s'applique sur les démembrements, burn, bleeding et tir. Alors j'ai pas les traductions, les amis, désolé. Et ça drop speed decrease free. Ok. En haut à droite, on peut voir qu'il a 65% de sa vie et qu'il a une vitesse de perte de sang. Ouais, je le traduis comme ça. Je sais pas si c'est vraiment la bonne traduction, mais de, de 7. Et donc 3 sur 5. Ok. Donc on va lui appliquer du gauze sur sa blessure. Oh merde cliquer Ok, ça c'est bon. Donc la bleeding speed 4. Donc on a appliqué donc euh, le gauze qui faisait, euh, qui stoppait l'hémorragie, euh, la, la vitesse de la perte du sang de, de 3. Explique très très mal, je sais. Mais en gros on le soigne. Donc là je prends le bandage. Hop. Clique gauche sur la souris. Et donc là on peut voir qu'il a récupéré. Un peu de sa vie et qu'il perd un tout petit peu de sang mais ça va ça va, ça va. Ça va Jack ça va bien press ok viens avec moi Jack va bien se passer je vais te sauver Jack voilà. ok donc il veut que je l'emmène dans l'ambulance et que j'aille soigner les autres on aider les autres L'ambiance est... est pas trop mal. Hein. En tout cas l'ambiance visuelle. Leave in hospital, okay. -le okay. -le hôpital, j'ai pas Ok. Emmenez-le Emmenez-le à l'hôpital Ok Bon j'y vais. Putain. Ils sont tous canardés là. Oh, attention, faut que je passe attention moi aussi. Ok. Oh, wow, wow, wow! Oh euh, watch out of dungeon zone. Euh, tu, tu, tu. Je peux laisser rester à l'intérieur un temps limité. Ah, on peut voir. D'accord, il y a un cercle barré là, un cercle rayé. Ok, je pense que quand il atteint peut-être euh, l'extérieur, il y a un truc qui se passe, c'est ça? Donc là, il faut que je prenne euh, Alex et après j'irai plus loin pour l'inspecter ok ça me va oh j'ai chaud ah oui on peut voir donc le cercle qui, euh, qui augmente là et, et attends, et une fois qu'il sera sûrement euh, dans sa... il aura rempli la zone il bah, va se passer un truc je pense oh ça. voir ça si c'est ça ah bon on a pas eu. Donc, ça doit être un truc comme ça je ramène par là ok euh, là c'est fermé, vite, vite, vite, l'escalier, l'escalier, l'escalier euh, Drag and carry, ok, Presse A ah, toujours ok oh, par, par contre je suis run dans run une zone run. safe, là peut-être qu'il faudrait que je le soigne, je sais pas. Là, il a perdu sang. Oui il perd du sang. Il perd de la vie même. Euh, vite, vite, pause, le, pose-le, pose le, pose le, pose le. Faut que je le soigne. inspecte, euh, inspect. T'es blessé où toi Jambe gauche, ok. Uh T'as la même blessure, c'est tir. Allez, on applique, on applique, on essaye de, de faire en plus vite là, parce que ce là va mourir, elle a 5%, vite, vite, vite, vite, vite, vite, vite, vite, médecin, vite, le médecin type X. bandage, j'ai plus rien après, j'ai plus de gauze, oh là là là là, il va mourir, j'espère pas, me claque pas, tous les doigts, hein. Alex, Ok Alex, il a récupéré un peu de vie là, 17 sur 100, ok, Main objectif, give a first, ah ouais donc c'est ça, appliquer les premiers soins. Ok, viens avec moi. C'est avec là-bas, on va passer par là. Ok, faut que je l'emmène là-bas, à l'ambulance. J'espère qu'il y a d'autres médecins. Punaise, punaise, punaise, punaise. Ok. Oh merde, j'étais parti un peu trop tôt je pense. Non non non non Je fasse attention en bas là parce que j'ai la barre de stamina là en bas à gauche je sais pas si vous voyez, bah oui vous voyez Il y a ma barre de vie je pense Et la barre de stamina qui est bleue et quand je porte les gars Quand je porte les gars ça ça utilise mon endurance Non sir, Je m'en fou, enfin, oui, voilà, enfin, c'est pas le moment de parler de ça, quoi. Tes amis euh, en Arizona, j'espère qu'ils vont bien, mais, euh... mais bon, d'abord qu'on s'occupe des, des gars qui est ici, quoi. Side quest, les petits ronds bleus oh, qu'on peut voir en haut, en haut là. Ok. Oh. Ok, vas-y, je prends. Hop, ça va m'aider, ça. Oh non, le bordel. Et ça, l'objectif. Waouh, il était téléguidé. Euh... se tombé euh, oh, il perd beaucoup de sang là. Vite, vite, vite, vite, vite. Je vais voir si je peux l'amener directement là-bas. Oh là là, il perd trop trop rapidement de la vie là. Merde, merde, merde, merde. Euh, J'ai. Occupez-vous de lui s'il vous plaît. En fait, quand je cours, quand je cours, peut-être que ça lui euh, ça lui retire beaucoup de vie. Alors attends, lui, il est un peu plus loin. On va faire un... on va essayer de le soigner. Ah, il est blessé où euh, bleeding, il s'aime beaucoup, c'est quoi ça Tourniquet. Euh, bleeding Ok, ça s'applique sur le bleeding. Donc tourniquet. Oh, hold. Ok. A mon avis faut pas que j'appuie trop fort je pense. Je sais pas s'il faut que je reste. Euh, je sais pas du tout, je pense pas. Je sais pas s'il faut que je passe au max. Oh là là, plus Take. On va lui appliquer goose également un bidding speed de 7 là, il n'y aura plus que 4 normalement oh putain j'ai pas regardé là, faut faire vite faut faire vite faut pas se louper sur les soins là. Regardez en haut à droite là bidding ouais c'est ça ok d'accord je commence à capter euh, c'est bon viens avec moi je t'emmène euh, avec tes camarades la même tête, il a la même tête que, que John Est-ce que si je cours Ah ouais quand je cours il perd euh... enfin, il perd un peu de vie là Je sais pas si c'est le fait que je cours ou pas Ah oui oui il y a marqué regarde là c'est fois 1 Et quand je me déplace il y a 2,5 Ah donc faut faire super attention en fait Vous avez vu en haut à droite là Donc euh, ouais euh, Ça multiplie par euh, 2,5 le, le fait que enfin euh, On va dire sa blessure hein. Remember to always, always keep a Je J'ai pas eu le temps de tout lire. En même temps, j'ai pas tout compris non plus. Bon, on va aller à l'airport. Main objective update. Euh, in top center reference, two bars. Ok, red and green. D'accord. La rouge. Elle indique le nombre de soldats qui sont morts sur la zone. La verte. Ça indique le nombre de soldats blessés que j'ai sauvés, c'est ça Ouais. The count in the middle. How many injured people Ok, ça c'est le nombre, le compte au milieu c'est le nombre de personnes blessées su, qui restent sur la zone. Uh, your goal is save many injured soldiers as possible. Ok, donc en fait il faut que je soigne plus de mecs pour qu'il y ait de morts. On peut voir. Ok. New side l'objectif. Oh la la la la Oh attention Il y a une tente médicale à gauche. Oh punaise, ça a tapé là-bas. Fais bombarder. Ça manque un peu de.. Ah oh, merde, ok, ok, ok, je te. je te le sors de là. Il y a une zone rayée encore. Ah ouais ça doit être pareil, vite, vite Faut que. Faut que je sors là. C'est pas une zone de bombardement ça. Il veut décoller en fait. Donc, faut que je me dépèse de sortir les gars d'ici quoi. Il faut pas que je porte trop vite sinon. Ah ouais sinon il perd du sang encore plus rapidement. Donc okay, il y a marqué qu'il y a 6 personnes blessées. Pour l'instant il n'y a pas de mort. Bon s'il si, y en a mais en tout cas pas depuis que je suis dans la zone. Ok. Il n'a pas beaucoup de vie, Je vais essayer de le soigner rapidement là. Euh t'as quoi T'as quoi euh, ok bleeding Ah ouais en fait, euh, attends, jaune ça va plus vite en fait, faut que je sois dans le jaune Merde il est mort putain Putain j'ai perdu un homme Il faut que, t'as quoi toi comme blessure Tire Ah ouais En fait faut que ça soit dans le jaune pour que je soigne plus vite, ça y est j'ai capté ça aussi Là pour l'instant on a trois soins différents donc euh, Le tourniquet, bandage et gauze Ah par contre j'ai plus de gauze Et pour le dernier ça va être un peu compliqué du coup. Euh. Ouais. Viens avec moi toi. Je vais voir si je peux l'amener à la tente. J'arrive mon gars, j'arrive, j'arrive. On va peut-être dû lui appliquer. Ah oh, il, a... il a que neuf. Merde il va mourir. Attends, attends, faut que je me dépêche garçon. Euh. Vite, vite, vite, vite, vite, vite, vite, vite. vite. J'ai plus de gauze. Est-ce que je lui mets un tourniquet Je sais pas, on va voir. Ah il a 3 de vie Pour niquer C'est possible ou pas de lui appliquer dessus Oh putain il vient de crever Merde Faut oh, je trouve d'autres mecs blessés Désolé les gars désolé désolé Je suis vraiment désolé du soin Merci Oh la zone Oh ok Comment ça va toi 69 Allez je m'occupe de toi t'as une blessure Au bras tire Allez, faut être concentré, bien faire les choses. On a perdu des hommes là déjà. Il y en a deux qui m'ont. Enfin que j'ai pas pu soigner. Pas bon ça. Allez. T'as une autre blessure. Ok, tire aussi, goz. Oh j'ai cru que on a entendu la siffler là, j'ai cru que c'était une bombe qui tombait sur moi quoi. pas s'il faut tu sais genre euh... en fait il y a des, des mecs qui sont plus ou moins blessés lui ouais, j'aurais peut-être pas dû le soigner tout de suite je sais pas euh... je l'emmène là bas oh oh oh oh oh oh, oh. <rire> merde je suis soufflé Allez allez allez allez allez allez Le, le, le truc, je l'ai pas là, ah, ok. C'est bon. Ah, mais c'est vrai qu'il y avait des indi indicateurs bleus là. Faut j'y pense. Ah, on est à peu près euh, pareil au niveau du. Attention, attention, faut me faire bombarder. Au niveau de la barre verte et de la barre rouge. Il est où le gars que je dois soigner Ah, il est là. Mi objectif. Move, from, from... Il faut que je le bouge de là en fait. Vite vite vite. Vite vite. Prends-le prends-le prends-le. Il a pas mal de vie là, je vais peut-être essayer de le transporter comme ça. Lui. Oh. Il faut que je trouve le sergent Taylor. Ok mais attends. Je te dépose où toi Ça il y a une tente là-bas là, je peux le déposer ou pas Stamina je garde mon endurance si jamais on se fait.. Ouais je peux le déposer là-bas. Si jamais on se fait bombarder, faut que je puisse un peu courir. Je trouve le sergent Taylor il y a écrit. Sergent Taylor il est où C'est bon ouais. euh, Attends, il n'y a pas du.. du soin là J'avais ramassé tout à l'heure mais je sais pas si j'en ai assez. Je sais pas si je peux voir mon, mon équipement Inventaire Ouais Inventaire Oui, c'est bon j'ai du gauze Et ok Il me dit d'aller par là-bas Sergent Taylor Il est peut-être mort hein. Non il est là euh, Sergent Taylor Oh là là Là vous avez la même tête que John Hey kid It sucks huh Those damn Japanese They know how to start a war Oh they know Sir You're hurt Let me check on you je ne pas que je le soigne. Oh le son il est complètement différent là. Mais oui je peux vous aider. Ok ok, j'y vais j'y vais. j'ai là bas. J'ai un message à transmettre. Oh punaise. Non, non, non, non, non Putain. Attends, attends, je vais, je vais m'occuper de toi. FP il c'est quoi Bleeding, bouge pas On n'a plus que le tourniquet là. Ah, attention, faire attention, pas monter trop haut fait, ouais dans le, le jaune orangé là il euh, soigne beaucoup plus rapidement donc voilà Faut être précis Ah là aussi du coup il soigne plus rapidement En une fois oui d'accord, quand c'est bleu D'accord je viens de capter Quand c'est bleu ça soigne en deux fois Merde j'ai raté là Et quand c'est euh, jaune La zone est plus petite mais du coup je peux soigner en une seule fois Ok Donc je privilégie le jaune Surtout quand il perd beaucoup de sang Ok euh, viens avec moi Je m'occupe de toi Ok je l'emmène là c'est un objectif secondaire Faut le voir en haut à gauche pas que je devais transmettre le message hein. Le message il faut que je le transmette au sud là les gars j'ai une autre mission là L'argent Taylor, il m'a donné une mission. C'est pas des soins encore Jamais j'en ai besoin. Et où c'est pas où Où est-ce qu'il faut que j'aille Du coup la merde, je suis perdu. J'ai plus l'indicateur. Recevez le rapport de Find the Messenger, use le compas. C'est toi qu'il faut que je trouve là. Pas toi Est-ce qu'il faut que j'aille dans l'autre zone au sud Attends, j'ai pas tout capté là C'est pas un message que je dois trouver ou transmettre, c'est le messager qu'il faut que je trouve ça, ça Peut-être pas du pilingue lui là Hop. prends du soin est-ce que t'es qui toi bon je vais m'occuper de toi je m'occuper de toi t'inquiète euh, bleeding merde ah bah c'est bien lui alors oh, ouais je te sois. ne bouge pas j'ai pas eu le temps de de voir ce que tu m'as dit mais t'inquiète pas je m'occupe de toi t'es entre de bonnes mains t'inquiète Voilà, ça c'est bien. Allez allez, il y a un petit bandage. Qu'est-ce que je fais avec toi maintenant Use your medicament to curious messenger and get him. Quel médicament vu que j'utilise Vas-y, je vais l'emmener à l'hôpital. Ah, je pense qu'il va falloir faire attention, là on risque de se faire bombarder. là Et je vais essayer de l'amener dans la tente qui est juste en face de moi là. Parce que si je fais une pause, récupère de la stamina. Ouais, on fait une petite pause ici, on remarque que ça peut venir de, de là-haut. Mais hein. bon. Allez, allez, allez, allez. l'ambiance visuelle elle est sympa graphiquement c'est ça va c'est plutôt que joli mais après les, les pnj ont tous la même tête mais bon il est, il est juste dans sa version euh, d'accès anticipé bêta quoi Witch de port ok j'aille là bas et où par là ça a l'air d'être là bas Je sais pas si une fois dans le jeu on pourra utiliser les armes, on verra. Ils ont même pas eu le temps de décoller euh, nos avions. Oh, punaise. Je suis blessé. Tu pas vu arriver lui Par là. Sergent Taylor. Bah, il est plus là. Non. Ah. Non. C'est par là qu'il faut que j'aille Là j'ai en train de me faire allumer de ouf Waouh waouh Merde Attends, si je me fais toucher encore une fois je suis mort Non Sargent Taylor c'est vous Faites attention Voilà les amis cette le vidéo découverte s'arrête ici Et j'espère qu'elle vous a plu Si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un pouce bleu à laisser un commentaire En attendant je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures Portez vous bien à les jeunes.